bonjour à toutes et à tous bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de mille et une poupée alors oui je sais ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait mais comprenez vous qu'il faut un minimum de temps pour faire ces créations donc désolé si on vous a fait attendre mais sachez que mille et une poupée sont toujours disponibles via directement la page officielle de facebook vous pouvez les contacter donc malheureusement il n'y aura pas de date de prévue. Bon, cette fois-ci, car suite à des problèmes familiales, il n'y a pas de date prévue, mais vous pouvez toujours commander directement, choisir vos envies. Elle sera à vos écoutes pour pouvoir vous satisfaire. Voilà, mille Poupée vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe le moment où on en est. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, à bientôt